Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau montage Donc aujourd'hui on va voir la Jeep Willis, la fameuse voiture de légende Une maquette que ça faisait un bon bout de temps que je voulais m'en refaire une Et euh, très clairement je pense que Tacom s'impose pour cette petite Jeep de la seconde guerre mondiale donc c'est pas une revue de boîte hein, qu'on va voir ensemble c'est tout simplement euh, le montage quelques parties du montage et les petites modifs que je vais euh, effectuer dessus euh, donc voilà ça sera euh, des vidéos qui seront en plusieurs parties et euh, comme ça je vais vous montrer l'organisation comment personnellement je vais m'organiser pour la peindre et euh, les petites touches et modifications à apporter euh, au véhicule. on va regarder la boîte rapidement donc D'habitude, un hein, tacom toujours très très bien emballé. La photo des les décalcomanie, notice deux par prise avec deux options différentes. Les figurines, deux petites figurines Elles sont très très très bien modelées, La carlingue bien emballée aussi, pas de problème. Tout est ok au niveau de voilà le tableau de bord avec l'arrière. On a la remorque. les roues etc etc une petite notice de détail et le châssis vachement bien emballé bon dans un premier temps quand je commence le premier truc que je fais c'est de check la notice bien évidemment c'est un petit peu logique pour le montage mais au moins ça me permet bah, de m'organiser de regarder d'anticiper les pièces qu'on va coller les pièces qu'on va pas forcément coller ou peut-être après, ou peut-être coller différemment, de manière à ce que, bah, quand je vais monter ma maquette, tout simplement, euh, je puisse peindre euh, bah, confortablement, et euh, pour du détail, des fois, c'est beaucoup plus, euh, plus pratique. Donc, euh, c'est toujours important de, de la regarder plusieurs fois, et de se dire, bon, bah voilà, par exemple, fauteuil, par exemple, je sais pas, autre chose, des petits détails, de me dire, je vais... Euh, je vais le peindre à, après, donc du coup, je le collerai après, etc. etc. Donc c'est très important. Donc voilà, à la fin, on a le. Je vous fais vite fait un petit passage donc, des, des, des modèles et des années différentes avec les décalcomanies. Donc on est sur 4 quatre, quatre modèles. Et puis on a les petites références peinture et la petite pub pour MIG. Et Tacom. Donc voilà pour la, pour la notice et sans perdre de temps bah, les gars on va commencer le montage et donc là pour le moment pas trop trop de secrets, euh, bon, j'ai déjà regardé la notice hein, plusieurs fois et on va commencer donc bah, par le châssis, monter les roues et etc etc. Les roues, donc là je monte les roues, j'ai bavur les roues, mais très très clairement, quand on voit la qualité des roues, il n'y a presque pas de, de ligne de moulage euh, sur les roues, bon, ça ne m'étonne pas de la part de Tacom, c'est très très bien moulé, euh. alors je mets quand même un petit coup de papier de 600 de chez Tamiya, et après je polie un petit peu euh, avec euh, une éponge et un grain euh, qui est très très usé, donc ça me permet de polir. Donc là je viens coller les roues et euh, donc en fait j'utilise toujours deux cols différentes. Hein. J'ai deux Tamiya différentes, donc il euh, y a, y a, y a d'autres marques, hein, plein d'autres marques qui existent. Mais euh, j'ai pris l'habitude de, de prendre deux Tamiya euh, à côté de moi. Donc j'ai la Tamiya avec le bouchon vert foncé, donc la Tamiya standard qui est, qui est très très bien. Et j'utilise donc euh, l'extra fluide avec le bouchon qui est un vert euh, presque jaune fluo. Euh, qui est vraiment par exemple pour ce genre de, de choses là voilà, une goutte ça épouse beaucoup mieux l'intérieur ça évite est euh, un peu plus fluide donc du coup ça pénètre mieux et pour ce genre euh, voilà, d'exercice de montage de roues euh, je préfère donc voilà le châssis euh, plus ou moins terminé il me reste donc la petite ligne d'échappement que je viens quand même coller dessus Donc là voilà, le moteur a été monté dans, dans l'ensemble, et donc maintenant on va faire un petit peu de, de scratch, l'histoire de mettre un petit peu de piment sur le moteur. Pour commencer, je viens faire un, des petits trous au niveau de, des, des alimentations de, des bougies, avec l'aide de, de la pointe de la lame de mon scalpel, car c'est vraiment tout, tout petit. Alors maintenant, je vais venir apporter quelques petites modifications aussi. Euh, D'après des photos, j'ai vu qu'au niveau du support d'une des, des gaines, ici, il y a un petit trou. Donc on va effectuer ce petit trou et en fait, le passage des câbles euh, pour l'alimentation des bougies passera par là. Donc là je passe mon petit fil de cuivre avec une toute petite pointe de superglue que j'ai mis dans le creux. Donc c'est une opération assez délicate, il faut être assez précis. Mais encore une fois, pour les débutants, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc on va faire tous les câbles comme ça. Donc là je continue un petit peu, j'ai encore quelques petits câblages et raccords à faire ici. Donc là maintenant, j'ai travaillé un peu le fil de cuivre et donc je viens le connecter, donc euh, dernière opération assez délicate. Donc là maintenant, je viens juste faire un petit contrôle, donc je viens positionner le moteur dans son logement, histoire de voir si tout va bien et que rien ne gêne. Donc un petit récap les gars. Euh, pour le montage, j'ai collé le, le moteur euh, sur son logement euh, du châssis. Il reste encore des, des parties à coller. Mais dans l'ensemble, voilà comment ça va se présenter pour la peinture. Donc le châssis collé avec le moteur et euh, donc le, la barre de, pour, pour la direction qui est collée aussi euh, du volant, etc. Donc là maintenant, avant de coller donc, la façade avant, le radiateur euh, sera collé donc euh, peint à part car les couleurs, c'est une couleur noire et après ça va être compliqué. Alors là ce que j'ai fait, moi c'est de monter à blanc, donc il euh, n'y a rien de collé. Je monte euh, donc du moins la, la calandre avant avec euh, la carlingue. Je viens juste les mettre à blanc pour être sûr que tout va dans son logement et ensuite je vais pouvoir venir le coller. Donc là voilà. L'idéal, c'est de coller juste ces deux parties-là pour pouvoir retirer après le, le châssis. Donc voilà, là j'ai fini de, de coller et j'ai pu retirer donc le châssis et finir de coller du moins proprement. Donc maintenant on va attaquer le capot, alors sur le capot, il euh, y a un petit truc qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a pas de gravage au milieu, et euh, contrairement à, aux photos et au, au réel capot, alors est-ce que c'est une erreur de ma part ou une erreur de gravage pour avoir le choix euh, par la marque Tacom ou autre, mais en l'occurrence il y a bel et bien une gravure qui se situe au milieu du capot, donc encore une petite modif que je vais faire, d'ailleurs je trouve ça plus sympa, on va faire le marquage euh, au milieu. Alors là, ce que je vais faire, vu qu'il y a déjà un marquage de l'autre côté, avec une petite carte plastique, je viens m'appuyer contre pour repérer mon axe en fait, pour pouvoir le reporter euh, bah, de l'autre côté du capot. Donc avec un petit crayon, rien de, rien de compliqué. On reporte notre traits. Et là on est à l'axe de la charnière. Donc un petit trait. Donc on va quand même le tracer, donc là je fais ça avec un, un, petit, cré, un petit critérium, une mine assez fine. On va venir délimiter l'arrêt, donc avec un crayon, là c'est un petit peu près, donc je pense que je vais venir reculer encore. Donc à l'aide de cet outil de, pour graver de chez Tamiya, je vais en profiter. C'est un très bon outil pour, pour faire des petits gravages. Donc voilà pour ceux qui connaissent pas, c'est très pratique pour faire des petites corrections justement le plastique euh, scriber 2. Donc là avec les, les deux, bas d'une règle hein, tout simplement. Euh, donc là bon c'est pas très évident parce que bon, ça, ça glisse un petit peu vu que c'est une règle en plastique sur du plastique. Et en plus de ça, il faut compter l'épaisseur de, de notre lame. Je vais me mettre au mieux, bien serré, très pressé. Et là, gentiment, je vais venir passer à plusieurs reprises euh, le gravage pour faire nos, bah, notre petit marquage. Donc là, il faut y aller, bah, forcément, sur ce genre de truc, faut y aller euh, doucement, il faut être sûr de son coup et pas se rater. Là, je me presse bien comme il faut. Et donc, je vais me mettre légèrement en biais pour avoir euh, un certain degré. Et être sûr que ça soit la pointe. Et on y va. Donc, un premier passage tout doucement. Ça arrête pile poil à notre trait. Voilà. Ça coupe très, très bien. Voilà. Ça fait des petits copeaux. On y va gentiment, progressivement. Comme ça, on aura une belle gravure bien comme il faut comme sur la vraie Jeep parce que franchement euh, je sais pas j'ai regardé les photos des photos des photos il n'y a pas la gravure c'est pas grave donc voilà là on a fait notre petit marquage on peut repasser euh, dessus maintenant vu que bah voilà j'ai plus de on va dire que le marquage est, est bien fait je peux repasser euh, un petit peu avec ma petite euh, ma petite lame qui va bien donc ça, c'est une des modifs que je trouve importante. Donc là, j'y vais légèrement en biais, sans forcer, il ne faut surtout pas forcer, parce que ça, ça coupe très bien, ça grave très très bien. J'y vais un petit peu en biais, de ce côté, tac, comme ça. Un petit coup droit, et vous allez voir, le marquage est parfait. Là je viens mettre un petit coup de papier, je profite de... Donc ça c'est des éponges, un côté mousse et un côté grain très très fin de chez Aka. Là je viens profiter de ça pour mettre un bon petit coup dessus. Un petit coup de papier et voilà, on a notre gravage. Et je trouve ça beaucoup mieux comme ça. Voilà les gars, donc là j'ai collé le tableau de bord avec la façade avant. Donc voilà, les leviers, tout ça... Quelques petits détails. Donc voilà, là j'ai fait le plus gros du détail, on va dire de, de la Jeep. Et de son châssis, le moteur. Et on va. Donc il reste euh, la petite remorque. Donc la remorque, rien de, rien de compliqué. Là, vraiment, dans l'ensemble, euh, presque tout a été collé. Il reste donc le, le petit réservoir que je vais pouvoir coller à l'arrière. Et la roue de secours qui sera donc. Euh, la roue de secours qui sera à la fin. Là, par contre, je vais la peindre à part parce qu'elle prend quand même pas mal de place. Donc là, je viens commencer à monter la remorque. Donc euh, rien, rien de compliqué. Euh, bah, J'ai envie de dire euh, à la hauteur du reste, quoi. C'est-à-dire euh, tout ça semble parfaitement. Vraiment un kit euh, très, très agréable. Donc voilà la remorque finie dans l'ensemble, donc il y a deux options, hein, pour euh, soit pour l'attache directement au véhicule ou détacher du véhicule euh, pour qu'il puisse tenir au sol. Donc rien de compliqué, il me reste juste les petites suspensions à mettre. Et euh, donc voilà. Et maintenant pour terminer, euh, je vais ajouter donc les, euh, les sangles de sécurité. Donc euh, vu qu'on a un petit anneau en photo découpe qui est prévu, euh, je me suis dit, bah, ce serait dommage de ne pas ajouter ça, ça va donner un petit peu de, de piment à la maquette. Et en même temps, je vais vous montrer euh, comment je les réalise. Donc pour commencer, je vais utiliser donc, euh, une feuille de papier d'aluminium. Donc euh, l'aluminium standard que j'ai euh, voilà, dans mon tiroir de cuisine. Et on va utiliser de la bande cache assez large. Donc dans un premier temps, je prends un morceau de bande cache que je viens découper. Et je vais venir le coller, bon, là, à peu près vers ici. Hein. J'ai largement la longueur de quoi faire une 10, 10, voire 20 jeeps. Donc, on l'applique dessus. On va bien, bien, bien l'appliquer. Il faut surtout bien l'appliquer. C'est très important parce qu'après, quand on va faire les découpes dedans, si on a des bulles d'air et autres, ça va se voir. Ensuite, je viens redécouper donc, euh, la bande cache avec le papier d'aluminium. J'en profite en même temps de la butée de l'épaisseur du scotch et on vient faire le tour comme ça là peu importe je viens tout droit hop ensuite je le retourne et on va venir remettre donc euh, un morceau de, de bande cache dessus J'en profite pour venir couper bah, les deux extrémités, proprement. J'enlève l'extrémité, comme ça on part sur une coupe droite. Maintenant, il n'y a plus qu'à déterminer l'épaisseur de ma, de ma ceinture, de ma sangle. Donc avec ça, il y a de quoi faire une dizaine de jeeps. Donc maintenant, je viens faire passer la sangle. Donc là, c'est une récup de photo découpe d'un vieux kit euh, de chez Academy du Blackhawk en 35, je crois, oui, de chez Academy. Il y avait énormément de, de boucles et donc j'ai pré découpé dedans euh, quelque chose qui pouvait ressembler à une boucle pour pouvoir après faire le petit crochet. Donc là, le but, c'est de le faire passer dedans. Donc c'est assez difficile à filmer, le faire glisser pour pouvoir faire après un, un revers. Euh, un revers pour pouvoir fermer fermer cette boucle ensuite ce que je viens faire je viens mettre sur un petit cure-dent donc très léger un tout petit peu de super glue en gel pour pouvoir coller la sangle pour éviter qu'elle qu revienne à chaque fois voilà il n'y a plus qu'à l'appliquer hop et voilà maintenant on va, on va faire le petit, le petit revers là, qui permet de tenir le, le surplus de la sangle donc une petite bande très très fine qu'on va ajouter dessus au milieu Donc maintenant, j'ai formé la boucle. On va essayer de venir attacher. Là, c'est pas évident avec la petite tremblote et ses fins. faut faire rentrer la boucle dedans. Là. Il voilà. faut pas que tu t'en ailles. Bon, après plusieurs reprises, hein, je galère. J'ai galéré. Voilà. Là. Là, ça tient. Ça tient, ça tient. Ah, des fois on bouge un petit peu et puis pop le crochet s'en va et puis il faut recommencer mais là si vous voulez c'est un, un petit peu fin quand même, on va pas se mentir, sur du 1.35 sur une Jeep on est fin et là le but c'est de venir serrer pour plus que ça s'en aille, on y est presque, on y est presque, on y est presque, oui, oui voilà c'est condamné, ah, une bonne chose de faite. Bon, on va pouvoir le coller maintenant sur le côté. Bon, j'ai mis une petite pointe de glu à l'emplacement, bah, comme sur les vraies photos. Et là, j'ai juste à venir couper le surplus sans abîmer le reste. Et voilà. Voilà. Bon. Et pour l'autre côté, bah, je vais le modeler. Je vais faire un petit peu pareil, sauf que je vais pas l'attacher vu que c'est côté conducteur. Ah, ça ira très bien, ça fait une petite sangle, ça donne un petit peu de, de vivacité à, à cette magnifique Jeep proposée par Tacom. Et voilà les amis, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas comme d'habitude que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et surtout partager. si vous avez bah, les commentaires j'essaierai de vous y répondre, euh, voilà n'hésitez pas, euh, partager un maximum, allez voir aussi, je vous invite à aller voir mon Instagram pour les photos, les futurs montages, car je publie toujours un petit peu avant. Encore merci à tous mes abonnés, les fidèles qui commentent, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour la mise en peinture et d'autres vidéos, tutoriels, etc., etc. Ciao, ciao les gars